et salut tout le monde, c'est un peu de et j'espère que vous avez bien, surtout pour une nouvelle être On va être Et, je faire un vous J Attends que ça change voilà puis vous mettez une fois après vous faites la même chose mais vous fermez pas vous faites direct genre et vous faites une fois après vous vous appuyez mais sans les sons qui sont que ça sans que, sans que ça se termine, que... Euh, genre que la linade. Hein. Euh, bah, et maintenant, il faut aller sur les murs invisibles. Et là, je suis en les murs invisibles. Je suis collé au murs invisibles et au autour. Mais des fois, ça marche pas. What the Je suis un Oh il regarde à moi tu oh non pas du genre. Et Vas-y, Je Vidéo. Appel, retour, je vidéo. Appelle mon ordinateur. Je... Appelle mon ordinateur parce que je suis en vidéo. Je peux vidéo. faire avec moi la vidéo Vidéo ou quoi je retourne au salon. Pour... Ouais. <rire> <'as quelque> <rires> Hein, était trop dans le modèle de ce Juste qu'il avait fait, ouais. en fait c'est un agent. Et il avait tout. Il avait tout. Il avait tout. Il avait tout. tout. tout. Il avait tout... Il, tout... il tout... dit suis... mmh. ah. <rire> qu'il Là, là j'ai une gueule Une fois, voilà, j'ai une fois. Vas-y, on se colle pas sur murs. T'as pas technique. Non, mais je sais pas. Ah, le... T'as beaucoup de temps. Ouais, Ça tremble What Est-ce trop... est que tu vois que l'écran, il trop Ah oui, oh, euh... Je crois que j'ai découvert ça. un truc. Sur Fortnite, j'étais à un endroit alors porte avec et ça tremblait. C'était un problème. Attends, attends, j'arrive. Après tu attends à HP. J'arrive, au Vas-y, je suis pas sûr que ça Ouais, il plein de oh, ouais, avec un chien ah je j'entends le chien dans le faire un Non, bah, moi, j un... ouais. okay. moi, Moi, moi, moi j'ai passé le Moi, qu'il a... Il a il y a... Vas-y, il a que toi qui a passé. C'est mmh. ouais, moi qui a passé. Voilà. Ah. Pas sûr, je Je ah, sais pas Tu fait, fait. veux les pas dit, pas ou... Et je crois que c'était l'imposteur. Mais non, ça ouais, non, non, ça. Ouais. C'est C'est ça C'est Ah, ça est bien, super Il est en fait je suis ce que j'ai pas eu à ouais, bon, ouais. oui. la tête c'est un peu chouette j'ai un peu de chance à la fin de la fin C'est toi fin de la fin de la fin de la toi de la toi de la fin de la fin de la fin de C'est Blanc Je et faire des Je vais faire des trucs... Je vais faire Je Attends, je Non, moi, je suis dans la tête de pour faire un truc. Pourquoi ils ont pas mis genre. Euh, euh, qui Yes! Ouais, on a fait une petite bête! J'ai fait une bonne bête! J'ai fait En fait, il y avait un bobby avant! Il s'est il, il était la posture! m'énervait Alors, c'est tout, c'est une machine, mais tu regardes bien d'aéconomie. Alors bien. Alors, vous mettez, c'est un pilote pour acheter, tirer vers le bas, tirer vers le haut. Attends, je pense que tu as. Abonnez-vous à, à l'autre chaîne. Je ça pour... je Attends, je vois son tweet. Comment elle s'appelle O r i n a t e r h V. Quoi Oh en fait. tu que vas le, bord. le bord. Tu vas faire le bord. Voilà, bas tu veux... après, après tu penses lui avec... Oh tu le bas, tu vas vers le bas Attends. Et il et une, une chienne qui a volé Non mon il pas y a aussi une chienne qui a volé mon bord. C'est quoi De du... est une... tu vois. le de une... le... il a un il a... le le C'est le numéro ouais, ouais. C'est le numéro 7. C'est si, le numéro C'est numéro Ah moi je crois que Attends, attends, attends, C'est attends, moi que c'est pas moi attends, attends, Non, non, c'est quoi? Faut que moi, il ben. me soit très belle. Donc, je vais voter. C'est la route. Et 7 est autodénoncé. Je vais être pour ça que tout le monde est 7! Oh non! Et tout le monde a voter peut-être Le 1, le 2, le 3, le... le 9, le 10... Le 4, le 5 <rire> bon, euh, Le 4, le J'ai dit qu'il mis ça, c'est je ne pouvais pas faire tout près Bon, le 7... Mais carrément, il dort en bas Ouais... Oh, OK C'est trop dur de on Ouais Trop stressant simple, très y a un youtubeur Je le sais hein C'est Naruto Ouais, Naruto super chien, je sais pas quoi. Encore le chien Encore le, le... le... le... le chien Comme sais qu'on peut mais que je très pour faut tu es avant... avant que non, non, non, non, non, je suis quelqu'un je suis qu quelqu un mais tu es Ah ben,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 un flash. un flash. C'est un flash. C'est flash. de un What Quoi C'est trop bizarre Ouais, ouais trop bizarre. je suis parti du bot Non, c'est aussi fait qu'il Son profite était un jouer. Suis.. Il a eu pas de guerre Ça me profite du bot Oui Tu bot Oui sur... Ah, il oui. Je pense que tout son Et il y a non. Ah, ça c'est normal, ça c'est normal. C'est pas si déjà... Parce que j'avais le de poser un pote de poser dans une autre. Non, mais... Est que ça okay. Donc genre le gars la pluie, la C'est quoi un Je peu suis là. C'est vrai C'est la C'est C'est C'est Un moi, moi j'ai un... peu. toi, c'est toi, tu es Tu toi, c'est moi. toi, c'est toi, toi, c'est toi, c'est te c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, je toi, c'est toi, c'est viens viens non, non, non, non, On non, non, non, non, non, non, non, Attends. Attends. Mais ça, j'ai je... Je vais... vraiment Euh, qu'est-ce qu'on suis... attends, attends, Qui est avec Il pas fait le En plus, il a fait tout, moi vas-y, pars avec elle. En fait, elle les... est mauviette, c'est tout ce qu'elle hein. C'est pas ça. Attends. Tu peux le Les C'est juste que tu dois. Oh non mais il est là il est côté il est là il est là il il il il est non, non je me suis j'ai vu la vie partir avec elle. Non, mais je j'ai vu la elle à moi la à côté de moi vais la pique à la pique à côté de ce J'ai la non mais c'est pas celui j'aime pas celui un importeur yes yeah. ok on a pas besoin d'un importeur actif si il y a quelqu'un qui et bah je te dis et quand tu convoques tu dis que j'ai vu euh, le 2 et les... Euh, j'ai vu euh... Oh, le... que j'ai euh, quelqu a quelqu'un euh, ouais. qui a des le oh C'est allez failli... banane Oh non les <rire> ouais, c'est ma chance, c'est ma c'est le Où ça Où Elle m'a tué. Euh, ouais tu vois euh, au truc il y a l'ordinateur où il y a réseau. Où il y a la télé à Ouais je... Non Genre c'est une salle Il y a un genre Comme ça, n'est-ce pas Après, un ordinateur ouais, je sais où c'est mais je ne connais pas Bah dis un truc tu voilà. Mais tu peux pas sur le bureau. du Ouais. Mais pourquoi je ne peux pas une Ouais Mais c'est trop, trop beau bon. Mais quoi je que avait... Mais tout le ah, monde est ah, trop beau, c'est Attends. Attends. En dire, mais... est Il envie de voir les Non, je suis pas ouais, le va? je faisais dans le Non, pas Je Arrête de me mentir J'étais en train de. C'est de... un quelqu'un C'est celui je en Je dis que c'était. Ouais non, elle des choses. Ah, non, pas des... ouais, mentir, je tu veux, tu veux pas de faire. Oui, oui, oui, mais ce qu'il de rien fait, elle est tout seul, il est tout seul, il est est tout seul, il la tout à il est tout seul, tout seul, il est tout seul, il est tout seul, il tout seul, il est tout seul, pendant tout Tu je suis la nous bon ça Où dit lui Mais, c'est pas assez Non mais je te voter pour elle hein. Ouais j'ai voté pour elle, regarde, regarde Regarde ce que je fais, regarde Juste Ouais mais c'est attends, ouais, attends, je vais Ah ouais, si si si si si si si Vas-y, c'est elle mais toi, parfait, je suis de et la personne qui a voté. Ouais. moi j'ai mais il de potes. Ouais, mais c'est trop chelou tout ça. Faut que quelqu'un voit que c'est son. Faut que quelqu'un te que mette Toi, sur Béchelon, et dis, moi, c'est Ok, okay. attention. Elle était à côté de moi, parce que Vas-y, je me calme, Oh non, non, on balles, va, tu pas. Tu crois, il veut elle a déclenché les bananes, je crois. Je crois qu'elle veut déclencher les bananes parce qu'elle ne bougeait plus. Voilà, voilà, je t'avais dit. T'as vu Je t'avais dit qu'elle voulait déclencher les bananes. Je t'avais dit qu'elle ne bougeait plus. Attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, faire attends, est faire. attends. Est faire rien. Ah. Chiant, est là attends, attends, attends, attends, Mais les trois joueurs, ah. Comment ah. Mais en plus fait en Mais il oh, elle fait des tâches Mais les bêtes Oh le fait des tâches Elle nous aide à caler Tu sais que quand on est photo pour faire des coups Non la qui est toujours à la Il est pas il faut là Tiens, y Je Je Oh, mais c'est je pas quoi Attends, là, c'est qui tu tout. je Non, mais est pas encore. Mais il est il est Moi, je suis mort Mais les est plus là, Il est partout. Moi, tu trouvé, dans la salle Ouais tu vois les coffres ouais, des coffres. Ah oh, oui j'arrive pas à l'enfant. Oh non elle est en eux, elle est en deux. Yes, ouais oh, j'étais mort. Ouais mort. Oh. Mais bon. Euh voilà si c'est la bourseur déjà. Tout le monde veut poursuivre Ouais crois que c'est vote pour 4. Non, 4, c'est ment pas Ouais, c'est pour ça. Après, on va aller à 4 Et après, ils vont dire... Oui, c'était 4. En fait, c'est un agent, voilà. Et le vote a gagné. Non, non, non, c'est swag. Elle m'a fait tuer. Mais ils sont trop beaux, c'est mon ordinateur. Un agent. Wait Je. bon. Et bien je pas un je <rire> et bah lui, mort, hein, mort, ah je je ce... mort, je C'est hein Et... poster. Et du coup... Euh... Non mais ne me pas. Ok. Je me Ah ouais, attends, j'ai des gagner Et mais est-ce que pour oh, le la mais tu dis pas que je suis un poster hein ouais je dis pas que euh, vous... je suis ah je suis... non mais... personne... qui est en fait sur son prénom non, il y a, a du rouge ouais je sais qui attends c'est le le 7. Ok, je fais attention au 7 t'approches plus du 7, yeah. 7, 7. Ok oh, oh, oh, oh. Je veux dire que j'ai vu le 7 Je veux dire que j'ai vu le 7 et moi As Tu le Non, oh, non, non, c'est le 7 C'est le 7, c'est le 7, c'est le 7, c'est le 7 Attends, attends, attends, mettez-je rapide J'ai vu éliminer... J'ai vu... éliminer... Euh, j'ai voulu se téléphoner à quelqu'un devant moi. monde c'est trop bête pourquoi oh, tu vois tout ça tu voulais le sais que mis les deux dans le monde t'as dit que t'es innocent alors c'est bête pas du tout innocent trop bête oh ouais t'es neuf non mais neuf euh... Là il a fermé un truc là Il a tué Silemon Spiderman Chut comment j'ai fini en sorte Non non non non non Attends <coughs> Attends Je vote pour 6. Vas-y En fait En fait il va commencer à voter pour moi après, après, ils ont voté pour quelqu'un après ils ont fait sur toi, et sur le mais ils les C'est incroyable Ils ont Non mais je dis C'est tu vois Comment je fais ça Mais toi Oh et Elle a trois votes Ah oh non, non Il y a des personnes qui disent que... Euh, euh... le. Oh alors, on va voir... c'était une impression, au okay hop Voilà, tout le monde, c'est une autre entre. Allez, tu, me... tu peux me tuer dans une salle de chatte Viens, viens, tu me tues. Ah non, Attends, me On moi. Putain, on va partir au parce que sinon, tu vas te Attends, tu moi, tu me moi. moi, tu moi. Attends, tu me Ok, sinon ils vont voir que t'es prêt, ils Ouais c'est pas grave. C'est un peu Vas-y je vais. le J'ai vu la... Comment J'ai vu la... une... dans le mur. Ah t'es mort. Innocent à Mordi ma car HP Bon bon. Côté. déjà, côté il est J'ai Vas-y, je suis mort Non, mais non, mais non, mais non mais non Mais vous euh, êtes à trop beaux Allez, vas-y, vite J'étais un like, un like, j'ai envie de... J'étais fort pour les impôts du cœur. Moi, j'étais un like. Moi, si j'étais fort, en mettant un like, j'étais un peu interacheté, abonnez-vous, mettez un like, active la clé des notifications. Et on va... arrêter. Bye. Bye.